Les nouvelles technologies de l'information et de la communication ont un impact sur la qualité de vie et la santé au travail. La charge mentale des cadres explose. Ils n'arrivent pas à se déconnecter de leur travail une fois rentrés chez eux. 95% d'entre eux pensent encore à leur travail une fois rentrés à la maison. 94% ressassent leurs préoccupations professionnelles le week-end et 75% estiment recevoir trop d'emails. Chaque jour, un collaborateur reçoit en moyenne 88 mails et en envoie 34. Chaque jour, un cadre consacre en moyenne 5,6 heures au traitement de ses mails et cela se fait souvent en dehors de ses journées de travail. L'abondance des messages a un effet pervers sur le salarié. En effet, 43% des salariés français sont interrompus au moins toutes les 10 minutes et 31% avouent être distraits dans leur travail.